Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis plus ou moins content de vous retrouver aujourd'hui, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, mais elle me semblait quand même importante. À moins qu'en quelques jours, entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où elle sort, le marché ait réexplosé à la hausse et qu'on ait retrouvé un Bitcoin à 50 000 dollars, il me semble qu'on a connu un crash qui fait mal au cul. Mal au cul à tout le monde. Si vous voyez quelqu'un dire que ça lui fait du bien, qu'il attendait que ça depuis le début et tout, c'est que c'est quelqu'un qui ne croit pas en les cryptos. Ou c'est juste un excellent trader, mais sachez qu'il en compte pas énormément dans le monde. Puis de toute façon, honnêtement, à partir du moment où on était un petit peu exposé aux cryptos, cette baisse est dévastatrice. Il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à débriefer. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit mon rôle de vous expliquer le pourquoi du comment. Tout simplement parce qu'expliquer a à posteriori, ce qui s'est passé, ça n'a pas un grand intérêt, l'intérêt c'est de cap capable de l'anticiper, et généralement, ce qui se passe dans le passé ne se reproduit pas toujours dans le futur. Et quand bien même ce soit le cas, j'ai clairement pas envie de faire ça, j'ai pas le moral. Par contre, j'aimerais vous donner quelques conseils pour bien réagir à ce genre de situation, parce que je suis moi-même dedans, je l'ai connu en 2018, je l'ai connu après et je le connais actuellement, pour être capable de le vivre sereinement et pas seulement d'un point de vue financier. Oui, l'idée c'est quand même de sauver les meubles, mais c'est aussi psychologiquement, parce que la plupart des choses se jouent dans la tête. Faut pas oublier que le trading et l'investissement, c'est principalement de la psychologie. Les marchés jouent sur votre psychologie et les personnes qui possèdent beaucoup d'argent ont une forte psychologie, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le dessus sur vous, faire en sorte de vous déprimer pour récupérer tout l'argent que vous possédez. Désolé par avance, si la vidéo n'est pas extrêmement bien construite, je l'improvise, hein, je pouvais pas prédire que le marché allait se fracasser la gueule, donc essayez d'être indulgent, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des trucs. Du coup, je vous propose directement de partir sur le premier des 7 conseils que j'ai à vous donner lorsque le marché baisse, et pas euh, baisse de 10%, hein. c'est euh, du moins 50% comme on est en train de connaître en ce moment. Le premier conseil, et c'est un conseil à vous donner avant que ça baisse, parce que oui, une fois que ça a baissé, généralement c'est trop tard, c'est de ne surtout pas utiliser les marges ou les effets de levier. Ces systèmes sont proposés par la plupart des exchanges, et généralement, c'est destiné aux traders extrêmement expérimentés. Pour rappel, ça consiste à emprunter une partie de, de capital pour acheter un actif. Si par exemple, vous avez 1000 euros du SDT, que vous voulez acheter du Bitcoin, vous pouvez acheter jusqu'à 10 000 euros de Bitcoin, par exemple, en utilisant un levier x10. Par contre, si le Bitcoin baisse de 10%, vous perdez tout votre capital, c'est-à-dire que vos 1000 euros initiales sont liquidés. Par contre, c'est sûr que s'il monte, les bénéfices sont décuplés. Mais lorsqu'il y a des baisses comme ça, généralement, on ne maîtrise plus ses marges, tout explose et on se fait liquider. C'est pour ça que si vous n'êtes pas un trader expérimenté, et dans ce cas-là, je pense pas que vous regardiez mes vidéos, évitez absolument les effets de levier et les marges. Et c'est d'ailleurs valable en ce moment même. Hein, si vous êtes tenté parce qu'il vous reste encore un petit peu de capital et que vous vous dites « allez, je vais me refaire, je vais mettre un bon gros levier x 10 sur le Bitcoin », non, très mauvaise idée. Le Bitcoin, bien qu'il soit très bas, peut encore baisser, baisser de 10-20%. Et les personnes qui possèdent beaucoup d'argent sur le marché savent qu'il y a des personnes qui vont acheter avec du levier actuellement et vont peut-être essayer juste de faire baisser le prix un petit peu pour récupérer leur argent, puis faire tout remonter. Deuxième point, et il est assez simple, c'est de fermer toutes vos applications de suivi du marché et de votre portefeuille. Que ce soit Delta, Blockfolio ou CoinMarketCap que je vous ai présenté dans une vidéo, je vous mettrai peut-être un petit lien. Enfin, peut-être que c'est pas le moment justement de regarder la vidéo. Bref, fermez vos applications, arrêtez de regarder votre portefeuille, c'est sûr qu'il est dans le rouge. Et quand bien même le marché remonte de 2%, qu'est-ce que vous en avez à foutre Honnêtement, ça ne servira à rien. Fermez tout, profitez du soleil, parce qu'en ce moment, il y a du soleil si vous êtes sur Paris, et... Arrêtez de regarder. Attendez que le marché reprenne des couleurs. Si vous y croyez vraiment, c'est ce qui se passera. Donc, fermez tout et reposez-vous. Le troisième point, c'est de voir long terme. Et surtout, rappelez-vous des précédents crashs comme il y a en ce moment. On avait bien eu l'été dernier une descente aux 30 000 dollars comme on a eu aujourd'hui. En 2018, on est tombé encore bien plus bas. On était vraiment dans les abysses. Et pourtant, souvenez-vous, il n'y avait plus aucun espoir, on a traversé le désert, mais on est remonté. Et pas qu'un peu, on parle pas d'une remontée de x2, x3, on est des fois sur des x10. Donc ne perdez pas espoir. Si vous croyez en les crypto-monnaies, si vous pensez que les crypto-monnaies sont l'avenir, eh bien arrêtez de regarder dans l'instant T, voyez plus large, augmentez vos time frame sur TradingView, faites quelque chose, mais voyez vraiment plus long terme et dites-vous que là où on est, on est peut-être au plus bas qu'on puisse connaître actuellement et que, du coup, un bel avenir est devant nous. Quatrième point, je vous conseille, comme je vous ai déjà conseillé dans une précédente vidéo, de pratiquer le DCA, le dollar cost average, qui consiste à acheter régulièrement une somme fixe de crypto que vous vous êtes fixé à l'avance. Ça permet de lisser votre prix et ça permet de profiter des moments où le Bitcoin ou les autres cryptos sont bas comme en ce moment, parce que vous allez investir tout le temps, du, vous allez tout le temps avoir du cash en fait à investir, et donc vous allez profiter des creux comme aujourd'hui, et donc votre prix de revient moyen sera plus bas. Par contre, si vous appliquez cette méthode, soyez prêt à perdre pendant un certain moment. Racheter en ce moment, ça implique peut-être de perdre encore pendant 1 deux, trois mois, ou même encore un an si ça continue à baisser, mais vous vous en foutez parce que vous allez racheter de plus en plus bas. Donc, soyez prêts, soyez patients, mais pratiquez le DCA, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Cinquième conseil qui paraît évident, mais que certains ont tendance à oublier, si vous n'avez pas besoin de l'argent investi dans les cryptos, ne vendez pas. Pourquoi est-ce que vous allez couper vos positions, vendre les bitcoins que vous possédez maintenant au plus bas, alors que vous les aviez gardés quand le bitcoin valait 50 000 Vous allez tout simplement nourrir les personnes qui sont en train d'essayer de récupérer des bitcoins ou autres cryptos le moins cher possible, vous allez juste leur fournir les vôtres. Et puis, quand ça remontera, ce sera eux qui en profiteront, pas vous. Donc, si vous n'avez pas besoin de cet argent pour vivre, dans le cas contraire, je comprends, mais rappelez-vous que les cryptos, généralement, on investit avec de l'argent qu'on est prêt à perdre ou du moins qu'on peut bloquer pendant un certain temps. Et donc, si vous n'en avez pas besoin, ne vendez pas maintenant. C'est le pire moment. Attendez peut-être que ça remonte un petit peu pour au moins retrouver l'équilibre sur votre portefeuille et revendre si c'est trop dur pour vous. Mais ne vendez surtout pas maintenant. Sixième conseil, sixième conseil, c'est mieux comme ça, euh, qui vous paraîtra peut-être évident, mais concentrez-vous sur des valeurs sûres. Si vous voyez qu'une crypto a fait moins 99% ces derniers temps, faut peut-être éviter de la racheter. C'est peut-être pas le meilleur moment. Concentrez-vous sur les valeurs sûres, celles dont vous avez étudié le projet. Je dis pas forcément que du Bitcoin et de l'Ether. Même si en ce moment, je vous recommande vraiment de vous concentrer sur ces valeurs. Le prix d'entrée est assez bas. C'est des valeurs sûres. Et sachez que si Bitcoin et Ether disparaissent, tout disparaît. Par contre, si la 27 e crypto disparaît, le Bitcoin et l'Ether seront peut être encore là. Donc, concentrez vous sur des valeurs sûres, des actifs qui n'ont pas perdu toute leur valeur. Après, peut être qu'un actif avec un gros potentiel a perdu pas mal de valeur et c'est le bon moment pour entrer dessus. Par exemple, Link et Atom, c'est pas un conseil en investissement, Réfléchissez avant d'en acheter. Mais je trouve que c'est des projets qui ont énormément de valeur. Et leur valeur, pour l'instant, en termes de prix, est très basse. Donc, ça peut être une opportunité d'en acheter en ce moment et plus tard, bah, profiter d'une potentielle hausse. Et enfin le septième point qui n'est pas actuel mais qui va concerner les prochains mois si on continue à rester aussi bas ou si on continue à baisser. Concentrez-vous sur le stacking et le lending comme je vous ai présenté dans mes précédentes vidéos sur la DeFi. Si en ce moment vous possédez pas mal de crypto et que vous êtes pas mal exposé ou vous avez des stable coins, vous pouvez profiter du stacking et du lending de crypto monnaie qui va vous rapporter des intérêts passifs sur ce que vous possédez. Et donc bien que ça continue un peu à baisser, bien que ça ne bouge plus, vous continuerez à gagner des intérêts dessus et vous ne serez pas complètement passif face au marché. C'est un bon moyen de faire abstraction de ce qui se passe, de seulement toucher ses intérêts et de pouvoir dormir tranquille. Voilà c'était les 7 points que je voulais aborder avec vous, j'en ai certainement oublié beaucoup, je ferai peut-être une deuxième partie euh, si on continue à baisser et si les idées me reviennent. Et d'ailleurs sachez que bien que vous connaissez quelqu'un qui a beaucoup de fonds, qui a toujours beaucoup gagné d'argent, je pense qu'actuellement il traverse la même passe que vous. Tout le monde a le moral dans les chaussettes donc courage, ça va bien se passer, ça finira par remonter, faut juste être patient. En tout cas si vous partagez mon point de vue et que vous avez aimé la vidéo je vous invite à mettre un petit like pour me soutenir. Commentez la vidéo pour me dire où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez perdu, ce que vous avez gagné, ce que vous pensez du marché, vos inquiétudes. Je vous répondrai avec un grand plaisir. N'hésitez pas à venir également sur Twitter, je vous mets le lien dans la description. On répond absolument aux DM de tout le monde. Donc venez, ce sera un bon moyen d'échanger. Et puis bah, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Hein. C'est le meilleur moyen de nous soutenir, bien que je sais que dans ces périodes difficiles, il y a peu de gens qui en viennent de regarder des vidéos crypto. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt.